Ah bah du moi à la table là. Là, il n'y a plus la tout à l'heure <rire> Non mais on peut merci. se mettre deux Bonne journée à vous madame pour la suite de la réforme des retraites Bonne, bonne, journée, journée. Retraite. Oui. bonne journée à vous la suite ouais. bon. de, de la réforme des retraites Merci à tout le monde Merci bonne journée à vous Ligo de la suite de la réforme des retraites Bonne journée à vous merci la suite de la réforme des Merci Bonne journée à vous madame Merci à vous Bonjour bon. Bah ça va, pas hein. ouais. tellement Donc la décision c'est ce soir, si tu travailles jusqu'à 64, si mmh. tu veux tu te border, ça va pas fait que tu es au est <rire> merci. Ouais, merci Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Ok, c'est peut